Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un petit système de checkpoint alors ici j'ai mis en scène un véhicule euh, qui va me permettre de tourner ici euh, sur cette euh, sur cette route et passer sous des arches comme vous pouvez le voir qui vont me servir tout simplement de checkpoint euh, voilà donc j'ai modélisé ça avec ProBuilder. Euh, j'ai d'ailleurs fait un tuto là dessus si vous voulez euh, aller voir vous allez voir que c'est très simple d'utilisation et on peut faire des trucs assez sympas très rapidement alors euh, ici j'ai utilisé aussi la euh, voiture qui s'appelle Toon Race Car qui est disponible dans la Set Store je lui ai mis un collider et un simple script ici contre car contrôleur qui va permettre de la diriger alors un script tout à fait basique rien de bien compliqué je la déplace vers l'avant et je fais une rotation sur elle même du véhicule voilà ce qui se passe donc on peut voir ici en haut sur ma scène et là ici la caméra en vue du dessus si je me déplace voilà je peux faire tourner ce véhicule et passer sous les checkpoints qui sont ici ces arches alors l'idée ensuite sera une fois que la voiture chute et eh ben de la respawner euh, sur le beau checkpoint alors pour ça on y va on va tout de suite créer ça alors je tiens à dire que ce système je l'ai utilisé parce que je le trouvais assez sympa mais il est adaptable à un jeu de plateforme à n'importe quoi c'est exactement le même principe sauf que vous allez modifier euh, certaines choses alors sans plus attendre on démarre tout de suite la création de ce système alors on va utiliser un empty qu'on va renommer ici checkpoint manager ce checkpoint manager évidemment je vais lui adjoindre des enfants donc je vais lui créer un empty ici que je vais appeler checkpoint et on va créer les quatre checkpoints et on va commencer par exemple euh, par ici par le yellow le jaune alors ça ça va être très important faites attention que vous êtes bien ici euh, sur euh, le, le mode local et on va devoir bien euh, définir le vecteur avant. regardez mon véhicule va tourner dans ce sens là alors moi je veux qu'il soit spawné dans le bon sens sinon ça n'aurait pas grand intérêt donc je vais euh, positionner ce point ici je vais d'ailleurs utiliser une petite pastille ici de couleur qui va me permettre de le visualiser un peu mieux et je vais le positionner au bon endroit on peut voir bah, à peu près à hauteur de ma voiture pour qu'elle vienne spawner correctement et évidemment je vais par exemple le mettre ici au centre alors ça ça va être parfait maintenant qu'est ce que je vais faire je vais devoir détecter quand je passe dessus avec mon véhicule là le checkpoint yellow c'est simplement la position dans le monde où je vais spawner mon player maintenant je dois aussi me servir de ça pour savoir quand je passe à l'intérieur et euh, que j'ai euh, bah, traversé le checkpoint donc pour ça je vais utiliser un simple box collider que je vais passer en East trigger et je vais ajuster en mode ISO ici euh, bah, le collider parce que vous pouvez voir que là c'est vraiment pas terrible alors c'est on va copier euh, à chaque fois notre game object donc euh, notre mt donc on va le faire une seule et unique fois ça serait ça va être suffisant et on va faire du copier coller à chaque fois donc le premier sera le plus embêtant mais vous pouvez voir que c'est assez rapide à faire avec unity voilà on n'est pas au, au centième de millimètre près c'est pas gênant donc j'ai ici mon premier checkpoint qui est réalisé c'est parfait maintenant je vais créer un deuxième donc je vais faire un ctrld pour le dupliquer et je vais aller m'occuper ici de ce checkpoint. Mais attention, regardez bien le sens de rotation. Moi, mon véhicule va arriver dedans. Et si je le respawn, il va repartir par là. Donc, on va lui faire faire une rotation euh, de 180 degrés sur l'axe Y. Et on va l'appeler ici checkpoint bleu Ensuite, on fait un CTRLD. Et évidemment, on va aller s'occuper maintenant, par exemple, du rouge. Donc là, je vais lui faire faire une rotation à... Moins 90 degrés ou alors, comme il est dans le bon sens, je vais tout de suite m'occuper du vert. Voilà, on va le mettre ici. On peut voir que c'est bien ajusté et je vais l'appeler ici Checkpoint Green. Et le dernier, un CTRLD sur le Checkpoint Green et je vais glisser là-haut pour arriver sur le... Euh, le rouge, et je vais évidemment lui faire faire une rotation à moins 90 degrés pour toujours que son vecteur avance soit dans le bon sens. Je vérifie très rapidement, mais on peut voir qu'il est bien positionné. Je renomme ce GameObject et j'ai maintenant mes 4 checkpoints qui sont bien ici paramétrés. Alors on va devoir créer un script maintenant qui détecte quel checkpoint euh, en fait utiliser le dernier qu'on a traversé. Alors pour ça, on va créer un nouveau script qu'on va appeler checkpoint. Manager. ce checkpoint manager évidemment on va l'attribuer à notre game object checkpoint ici qui est au centre et on va l'éditer ensemble et on va s'en servir vous allez voir ça va très peu servir en fait on va supprimer les méthodes on va créer ici une variable publique qui va être de type transform pour stocker la position et euh, on va devoir justement l'alimenter alors on va la nommer current Checkpoint. Et on va devoir maintenant se servir de cette variable publique depuis un autre script pour aller la renseigner. Pourquoi Parce qu'on n'est pas capable de le faire ici. On n'a pas les triggers, sont sur les checkpoints. Donc je vais devoir créer un second script qui va accéder à ce même script. Et on va créer un second script qui va s'appeler checkpoint et qu'on va attribuer à chaque checkpoint. Donc on l'édite. Et ce script va être relativement simple. Parce que... alors si Unity veut bien, voilà. On va utiliser une méthode qui s'appelle et que vous connaissez certainement, void on trigger enter. Alors là, j'ai pas besoin ici dans le cadre de ce jeu de collecter ici euh, la variable over. Je sais que automatiquement ça peut être que mon véhicule. Mais dans un jeu à vous, vous seriez peut-être obligé de le tester. Et là, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais aller renseigner en disant que cette transforme est euh, bah, le current euh, checkpoint de mon autre script ici. Donc je vais faire pour ça un get component in parent, parce que je suis enfant moi avec mes checkpoints, et je dois aller dans le parent, et je vais aller chercher le script qui s'appelle checkpoint manager, et je vais accéder à ma variable qui est publique, qui s'appelle current checkpoint, et je vais dire que c'est égal à quoi À this transform, c'est-à-dire le transform de cet objet. Je vous rappelle que ce script va être posé sur tous les, les checkpoints, donc le vis ici va être un coup le checkpoint qui est l'eau, le bleu, le rouge, etc. Donc, maintenant, je sélectionne mes quatre checkpoints pour faire d'une pierre deux coups et d'attribuer ici tout de suite mon script checkpoint. Et maintenant, si on teste ça en live, on va voir que j'ai bien ici mon current checkpoint qui est à non au départ. Je vais ici euh, faire déplacer mon véhicule. Je passe sous le jaune. On peut voir que j'ai bien ici yellow checkpoint. Si je vais sur le rouge, on peut voir que je suis bien en point, checkpoint red. Alors voilà, j'ai réussi à, en regardant à droite à mal euh, diriger mon véhicule. Mais on peut voir que ça fonctionne, regardez. Je vais passer sur tous les checkpoints. Et ici, j'ai le checkpoint blue. Et ici, j'ai le checkpoint green. Et évidemment, comme ça, ainsi de suite. Alors maintenant, comment faire pour spawner ce véhicule Il y a plusieurs façons de faire. Et moi, je vais utiliser un système très simple. Je vais ici ajouter à mon checkpoint un box collider. Ce box collider, je vais l'éditer ici. Déjà, je vais le positionner un peu en dessous, voilà, histoire de, de faire chuter quand même le véhicule, que ce ne soit pas instantané. Et je vais considérablement augmenter sa taille sur X et sur Z, histoire d'avoir bien de la marge. Bon, ici, c'est par sûreté, voilà. Je vais passer ici ce collider en Trigger. Je préfère utiliser le, le collider en Trigger. Et au niveau de mon Checkpoint Manager, ben, je vais maintenant aller tester tout simplement ici. Je vais créer une méthode, euh, une méthode qui va être void on VoidOnTriggerHunter. Là, par contre, je vais avoir besoin de tester le other. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais y dire tout simplement ici que other.transform.position va être égal à quoi bah, checkpoint.position. C'est-à-dire que je repositionne quand ma voiture chute euh, à la position du dernier checkpoint. Donc, j'enregistre ici et on va tester en live pour voir si ça fonctionne bien. Donc ici, je lance mon véhicule, je chute. Et on peut voir que ça vient ici. Mais là, on peut voir qu'il y a un problème de rotation. Alors, je repars bien, vous voyez, au niveau des checkpoints mais il y a un problème de rotation au niveau de mon véhicule. Alors, pour ça, justement, on va modifier ici ça. Et on va aussi dire que other.transform.rotation, elle va être égale à la current checkpoint.rotation. On va récupérer sa rotation aussi pour ne pas avoir de problème. Et là, normalement, je ne devrais plus avoir de soucis au niveau de la chute. Mon objet devrait, ma voiture devrait revenir dans le bon sens. Alors, on peut voir que c'est bien le cas. Et à chaque fois, si je... Voilà, on peut voir que je repars bien tout droit. Et ça va être comme ça pour tous mes checkpoints, évidemment. Ici, le bleu, si je tombe, voilà, on peut voir que je reviens bien dans le sens et bien au centre du checkpoint. Voilà, regardez. Voilà, à chaque fois, ça fonctionne bien. Donc, vous pouvez voir que c'est un système qui est très simple, très, très simple et très facile à mettre en œuvre. Alors, euh, ici, évidemment, au démarrage, on n'a pas de checkpoint. Bon, il serait vraiment dommage, mais ce ne serait pas impossible... Alors, je vais reculer mon véhicule, mais on risque d'avoir un problème si ici, si, ma voiture, je la positionne ici et que je la mets dans le décor avant de passer sur le premier checkpoint. Qu'est-ce qui va se passer ben, Il ne se passe rien. Pourquoi Parce qu'en fait, Current Checkpoint, ici, vous pouvez voir, au niveau du Checkpoint Manager, il n'est pas renseigné, j'en ai pas. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est soit en renseignant au départ, soit et le plus simple dans ce, jeu, dans ce style de jeu, c'est faire ça, c'est de positionner le véhicule directement au point de départ sous l'arche. Voilà. Ce qui fait que maintenant, automatiquement au démarrage, je récupère dans mon Checkpoint Manager le Checkpoint Yellow. Et je ne peux plus non seulement le rater, mais il serait possible tout simplement ici euh, bah, d'aller faire une variable sérialisée. Euh, du style ici, je crée un champ sérialisé parce que ça n'a pas besoin d'être public. Je fais Transforme. Et euh, je vais l'appeler, par exemple, euh, start checkpoint, Voilà. Euh, et au niveau, ici, du start, de la méthode start, je vais simplement dire que current currentCheckpoint euh, est égal à start checkpoint. Ce qui va me permettre, ici, maintenant, alors si je remets mon véhicule, mon petit tune race, ici, un peu plus bas, de manière à pouvoir aller dans le décor, voilà. Euh, Qu'au niveau ici du checkpoint manager, on peut voir que j'ai un nouveau ici le, le start checkpoint. Bah, je vais glisser par exemple ici, euh, allez le, le green pour rigoler. On va, enfin pour rigoler non pas pour rigoler, mais euh, pas purente pardon, je me suis trompé. Je Ici, on va l'enlever. Euh, et puis, on pourrait déjà, même, je suis même pas certain que cette variable soit nécessaire, parce que current checkpoint, elle est publique, ouais, non, donc ça sert vraiment à rien. En plus, euh, ce que je vous ai fait faire là, euh, on pourrait par exemple dire tout simplement ici de mettre dans current chain point yellow, ça fonctionnerait aussi. Hein. Euh, bon, j'ai pas enregistré mes modifications. Alors, j'étais en mode play, donc on va se remettre ici, on va euh, retester en bougeant le véhicule. Mais ce que je vous ai dit est idiot. Effectivement, excusez-moi, mais il n'y a pas de c'est du live. Ça sert strictement à rien. Et ça non plus. Il suffit de le faire glisser dedans. Et euh, vous avez votre solution tout de suite. Voilà. Donc maintenant, Checkpoint Manager. Je vais dire ici, je vais glisser par exemple le blue pour tester. Et c'est parti. Donc maintenant, si je chute dès le départ, on peut voir que je démarre bien en bleu. Voilà. Et le système est en place, comme vous pouvez le voir. Un système très simple, très très simple, mais euh, qui fonctionne. Alors vous pouvez l'adapter à tout style de jeu, des styles de jeu de plateforme. Évidemment, il faudra peut-être un peu modifier le code. Mais on peut voir que euh, c'est quand même vraiment pas compliqué... Euh, on a tout simplement ici des empty avec euh, un petit système de checkpoint très basique, mais en tout cas j'espère que ça va répondre à la question qui m'a été posée, parce qu'effectivement euh, c'est une question qui est, qui est revenue plusieurs fois, donc je voulais la traiter, euh, et puis voilà. Donc surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, euh, à vous abonner si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, euh, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.